Je vous souhaite à tous le meilleur du fond de mon cœur. Que cette année 2023 soit meilleure, toujours meilleure que les précédentes. C'est à vous qu'il appartient à chacun, à chaque instant de construire et de choisir votre ligne de temps. Et c'est à partir de là que tout peut changer, tout peut se transformer. Dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Je vous embrasse.